Y'appelez pas de vous, vous bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau thread foot, un petit thread un petit peu différent cette fois, ce sera dédié à un joueur, après avoir fait des clubs, des championnats, des plats, et eh ben faire un thread sur un joueur aussi grand que Kylian Mbappé, je trouve ça super intéressant parce que, on va pas se mentir, notre ami est quand même bien marrant, et aussi un très bon acteur. Je m'en rappelle, en 2017, quand il a commencé à arriver, c'était la sucerie générale des médias français, mais au-delà de ça, c'était quand même un petit peu justifié. On entendait des choses comme oh, « Oh, quelle maturité à l'entendre parler, c'est incroyable. Un joueur enfin la tête sur les épaules et intelligible, qui parle correctement et qui n'est pas là en wesh wesh. Bon au-delà des sous-entendus que ça laisse de temps en temps, on va pas se mentir, c'est vrai que quand il est arrivé, ça changeait un petit peu parce que je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que je commence un podcast à différents types de profs. <rire> Mais au global, à quelques exceptions près, les joueurs de foot sont les plus gros robinets d'eau tiède du monde. Tout simplement parce que leur parole est très suivie, parce que des fois ils ne savent pas s'exprimer devant les médias ou qu'ils n'ont pas envie de se casser les couilles. Il y a aussi des mecs comme ça, ils s'achètent la paix. Mbappé lui s'en fout de s'acheter la paix. Il dit ce qu'il pense et il envoie à des moments aussi des langages un petit peu langue de bois. Alors entre le passage fraîcheur et le passage UNFP de je et des responsabilités, moi j'ai toujours aimé le joueur, mais c'est vrai que sa personnalité j'ai pas toujours collé. J'y ressens à des moments à tort ou à travers. Vous me direz dans les commentaires. Vraiment, je ne l'insulte pas parce que je le connais pas personnellement, mais à des moments j'ai l'impression que cette sensation de contrôle qu'il a dans sa communication, j'ai l'impression que ça fait que ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Voilà, c'est le mot sincérité. J'ai l'impression que Kylian Mbappé des fois quand tu l'entends parler, s'exprimer, tout est toujours calculé au millimètre, c'est très transparent, enfin c'est très robotique, pas naturel, et c'est des fois ce qui peut me déranger envers lui. Par contre, au-delà de ça, c'est un bon troll, c'est un bon joueur, et j'espère qu'il nous aidera à gagner la Coupe du Monde. Voilà pour l'introduction, au-delà de ça, il y a eu un joli thread fait par Ali93P1, dédicace à toi mon gars, sur le joueur le plus drôle de l'histoire, Kylian Mbappé, et avec une petite faute dans le Kylian, mais c'est pas grave, mais au-delà de ça, c'est plein d'extraits de lui et des moments assez drôles, on va regarder ça. On commence avec cette conférence de presse, oh là là là là ça commence commence déjà bien là, ça je le sens, sponsor, grosse bouteille, Ligue des champions, régalons-nous Neymar c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, <rire> voilà il l'a montré aujourd'hui, après il a peut-être pas marqué mais on est passé, c'est le plus important et ça a profité à, à Dima qui a fait un super match le jour où le football va s'arrêter pour lui, il pourra vraiment faire un paquet de films. Quel acteur, ça me fume. L'assurance un peu feinte, tu vois. Ouais, avec Dima. Et surtout, sa capacité à envoyer des accents me fume. Il envoie des accents dans tous les sens. Des accents africains, des accents français, des accents espagnols. C'est à mourir derrière. Vraiment, moi, je kiffe trop. Ah, C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait un peu l'ancien tu vois c'est vraiment trop marrant comment il fait un peu l'ancien Avec le petit Dima tu, vois, tu sens qu'il veut montrer un peu l'assurance Voilà il l'a montré aujourd'hui après il a peut-être Il l'a montré aujourd'hui Pas marqué mais on est passé c'est le plus important et ça a profité à, à Dima qui a fait un, un super match Magnifique franchement j'avoue que quand tu le prends pas au sérieux Parce qu'en réalité voilà je vous ai donné un avis juste avant en, en intro mais sérieux Le foot ça reste ce que c'est c'est un sport alors bien sûr, pour beaucoup, c'est votre vie, mais il faut quand même des fois prendre un petit peu de distance et pas trop le prendre à cœur, tu vois. Et quand tu sais mettre un peu cette distance, on va pas se mentir, il y a des choses, c'est bien rigolo dans le fond. Oh là là, attention, en plein milieu des rumeurs Real Madrid, tout ça, notre ami a commencé à parler espagnol à toutes les sauces. Vamos chicos, eh Vamos chicos, et es una finale. Aga aga mais pour le coup tu vois autant certains vont dire qu'il fait le comédien et tout pour autant là vous savez ça me fait penser à quoi cette phase du Vamos Tico CS ou la finale c'est un peu comme euh, les gamins qui imitent un peu les célébrations ou les moments pour moi quand j'étais gamin je le faisais souvent tu sais une célébration nous on faisait Ronaldinho et tout quand on était gamin, des trucs comme ça euh, c'est assez marrant tu vois là j'ai l'impression qu'il est un peu dans cette vibe tu vois ah ouais c'est un adulte c'est pas un enfant mais moi je le ressens comme ça peut-être que je suis candide mais ça fait rire tu vois quand tu regardes un petit peu on va dire euh, des fois tu sais des trucs espagnols par exemple des du Real Madrid ou des des trucs comme ça, ou du Barça quand il ressemblait encore à une équipe de foot. Je dis ça au pire moment, ils sont en train de faire un début de saison de fou, c'est bon, j'ai balancé ma balle, c'est naze. Mais j'avoue que quand tu regardes l'intérieur d'un vestiaire, quand ça parle de temps en temps anglais ou espagnol, il y a un petit flow, il y a un petit flow. Je pense que c'est ça qui, qui, qui lui a beaucoup parlé. <rire> Genre, il a pas vu la caméra. The best actor. Regardons, 2 millions et demi de vues. je suis buzz. Moi, je reviens, je reprends ça, je suis un rat. Hein facile, Bonjour! Bonjour! Bonne soirée, Valentin! T'es une amoureuse, toi? Il est, Il est marrant, il est marrant, le petit con! T'es mar... une amoureuse, toi! Ça, c'est les questions qui font mal! T'es vraiment, t'es le caméraman! Ah, elle fait un petit peu mal la réponse que tu peux donner! Oh non! Oula, oh oula, oh oula, oh oula, oh oula! Oh oula. Comment tu t'appelles? Jopré! Jopré? Ouais. Moi, c'est Jean-Éric! Tu viens d'où <rire> Viens de Bourgogne. Okay. Ah ok là, on est sur, euh, on est sur le coquin là. <rire> le choix des tweets, c'est très important. Premier tweet Saint Valentin, deuxième tweet dans un contexte jacuzzi, Geoffrey julianne de Bourgogne. Eh, hey, notre ami, il fait du RP, il fait du RP. Je jure que Kylian Mbappé, c'est un mec qui fait des jeux de rôle dans sa vie. Je dis pas dans quel contexte, mais il en a déjà fait. Viens de Bourgogne. <rire> Tu mets pause au bon moment. Vraiment, le souffle sur la gueule avec le pif. Ça, c'est ma France. Oh non, mais ce type a combien d'accent On est sur un accent, là. Regardons. La dernière. C'est la dernière. C'est pour nous. C'est C'est ouais. Cadeau, c'est cadeau. Là, là, on est sur le daron antillais. Là, là, dédicace aux Antilles. Là, c'est... C'est Joël Gros Désir, là. C'est... <rire> la dernière. la dernière. Petit aparté, le trophée de la Coupe de la Ligue, il a toujours pété le flot. Même si c'était une compétition pas dingasse, il était joli le trophée. Avec la petite paire de lunettes et tout, ah... Français, enfin, lui en portugais, moi en français <rire> Ça fait 42 ans, t'es ici, c'est normal <rire> Bah oui, bah oui Oui oui, validation, validation Hé, eh, la bastos c'est accepté Verratti qui se plaque c'est en français, frère Ça fait 10 ans, t'es là Là, là, vraiment, la seule chose qu'il a, Verratti, avec son français Le frérot, c'est... Je l'ai pas touché ou époque Brandao <rire> Après, je me moque pas des joueurs étrangers Qui essayent à des moments de parler français, quand même Mais c'est vrai que certains, à des moments, ils font pas toujours l'effort Bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein Je fais pas le puriste en... C'est si honteux. On est sur l'équipe TV, là. Ouais, c'est honteux. 8 ans qu'il est en France, il fait même pas les ventes d'apprendre la langue. Verratti parle sans doute très bien français. Mais le fait qu'il se plaigne que le petit questionnaire soit arrivé en français dans leur jeu, frérot, ça fait 10 ans que t'es là. Mbappé, monsieur, reprise de volet acceptée. Ah, ça, cet intérieur sport fut un dé. Si vous l'avez pas vu, cet intérieur sport, c'est la machine à même. C'est vraiment la machine à même. Je me rappelle à l'époque, il m'avait époustouflé un petit peu. Genre, je me disais, ah ouais, le gars a des couilles quand même. Euh, t'as as, l'âge ou t'as pas l'âge ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur les bancs, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles, parles pas d'âge. Quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football. Et... Ah, le moi, tu me parles pas d'âge et le si t'es pas content triplé ah belle. Bon après quand même derrière en grandissant, il a fait quand même quelques petits fronçages de sourcils en se faisant remplacer. Hein. On va pas se mentir, il a pas toujours été le plus content. Bon, c'est aussi le côté compétiteur qui fait ça. Ou tête de con au choix. Mais ce, cet intérieur sport était un classique des documentaires français. De toute façon, au global, les reportages intérieur sport, faut que vous les regardiez, c'est de la folie. Mbappé Ouais gros. Mbappé <rire> Ouais, Mais tu m'étonnes Nkunku il est parti à la Psych c'est quoi ça Mbappé Ouais bon. Mbappé ouais, <rire> Oh, oh, le chien! Oh, le bâtard! Mais de toute façon, ça, on l'a déjà dit dans les threads snap. Quand c'est une vidéo format snap avec du zoom comme ça sur un visage, en général, le classique est vraiment pas très loin. Mais bon, ça, ça c'est chambrage, c'est léger, c'est tranquille. Non, mais là, faut que je me coupe les cheveux, ça, ça va plus. J'ai dit, je m'entraîne pas parce que je suis pas coupé. C'est mal, on dirait que t'es coiffé, frère. Qu'est-ce que tu me racontes ton... <rire> Mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là Et là, il sent bien parce qu'il sait que c'est fini la haisse, il n'est pas coupé. <rire> tu vois, moi, je suis pas coupé, je me sens pas bien. Gars, je connais cette détresse. Je peux vous montrer ce qu'il y a sous cette casquette. Je peux vous assurer que quand c'est trop long, ah, ça fait mal. Il ne manquerait plus qu'il y ait une calvitie qui le frappe. Mmh. Ouais, je veux ouf, frère. Les footballeurs, la vie elle est douce quand même. Hein. Oh la boîte Dior comme ça là. Allez ah, sale chien. Ah non non, la boîte Dior fatte comme ça pour lui sortir une gueule de tortue ninja. Eh ça c'est l'humour ça. Ah non non non Il y a un truc, il y a un truc Monsieur Noisette, beau prank, on accepte, c'est validé. Oh là là, on est sur un classique ouais. du foot français. On est sur un classique de choupeau. Le classique choupeau sauvetage. On l'a tous vu. <rire> Ça, ça, c'est du niveau de Neymar à Manchester United. Ça, c'est vraiment du niveau de Neymar à Manchester United. D'ailleurs, dommage que le Thread, il frappe pas Neymar aussi, parce que Neymar, avec tous ses grosses sapes-là, avec les grosses marques et le PSG qui se fait frapper à côté de la tête comme ça. Grand moment. Je jeunes de des cailloux, tout ça, avant de retrouver le drôme. Ouais, J'ai dit c'est dangereux. J'imagine Marseille-Paris. T'es mort. T'es Paris, t'es mort. Parce que déjà, nous, Monaco, on a pas de problème avec eux. Tu juste qu'on un petit <rire> derby du sud, tranquille. Ils ont jeté des cailloux. Ils lançaient des cailloux sur le bus Ouais, sur notre bus. Déjà, on fout c'est <rire> <Ouais. rire> Non mais, hey, c'est réel. Non mais ça, c'est vrai. Même le bus de l'OL, il y a trois ans, un truc comme ça, il avait fini cassé en 12. C'est vraiment, genre sur ces gros matchs à Marseille, ils aimaient trop faire ça. Ça, ça s'est calmé, pour le mieux. Et maintenant, le Vélodrome est toujours plein. Ça a l'air en tout cas d'aller mieux en termes de jet, de trucs et tout. Mais à l'époque, là, 2017-18, quand à Marseille, ça allait pas bien, ils devaient déchaîner leur hostilité et leurs mauvais résultats sportifs sur les équipes qui venaient. Alors, j'ai mal choisi mes saisons. Parce que 2017 2018 il y a une finale d'Europa League dans le stade de l'équipe que je supporte. Donc, je ferme ma gueule. Mais Osez me dire que j'ai tort sur les caillassages de bus et tout là. Oh là là là là, là on est sur du plus récent. Du Kylian Mbappé moins jeune. Il était mignon quand il était jeune, mine de rien. Sur votre manière de, de jouer, est-ce que vous, vous arrivez à, à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont euh, à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez euh, lâcher plus ou moins vite le, qu le ballon Qu'est-ce qu que tu sous-entends hein Il fait bien. Ça c'était avant l'Euro quand il y avait les soucis. Giroud, pas Giroud, on lui fait la passe, on lui fait pas la passe. Tu connais les débats bien montés sur de la merde et sur lequel on réagit tous, moi, le premier. Vraiment, il sait très bien. Les journalistes, qu'est-ce que vous êtes forts pour enrober la question de fleurs et de chocolat Il aurait vraiment pu dire, espèce de crevard, pourquoi tu la passes pas à Giroud, tu préfères Benzema, Batarva. va. <rire> Alors, c'était peut-être pas exactement ce contexte, mais il me semble que c'était un truc similaire. Le sourire, il vient très vite, hein. Vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le, le ballon. Il a envie de se le faire Qu'est-ce que tu sous-entends Viens-en au fait Et des fois, venez-en au fait Arrêtez, là, toute cette langue de bois, là. Les joueurs de foot sont bêtes. Peut-être que je le connais pas, hein, et qu'il existe <rire> quelque part, mais moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturels. Oh non Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ça, c'est le genre de truc, normalement, tu peux demander à effacer au montage. <rire> normalement, t'envoies un petit coup de pression. Supprimé <rire> Mais j'ai remarqué, même moi, en vieillissant de plus en plus, même si j'ai une diction qui est pas horrible, je peux avoir ces moments. <rire> tu sais, ces moments <rire> ton corps, ta langue, a <rire> ça a lâché un <rire> une face pas terrible. pour parler de, de ces sponsoriques. Le football, il a changé. <rire> je pense que vous le savez mieux que... Le changement de ton pour ce fameux le football, il a changé. Alors, autant maintenant, j'avoue, le football, il, il a changé. Ça me fait plus trop rire parce que c'est récent et qu'on en a poncé à toutes les sauces. Par contre, la version Undertaker... Le football, il a changé. <rire> Je pense que vous le savez mieux. que Classique, classique. Oh là là, merci. Je me demandais s'il avait ajouté cette vidéo dans son thread. Merci, l'auteur. Tu es un roi. Vraiment, dans mon cœur, tu as une place spéciale. Je l'ai vu passer hier à mourir de rire. On termine dans la catégorie des accents. On termine sur un bel accent anglais, bien foireux. LeBron James. LeBron James. Pas foireux. En réalité, pas si mal. Mais le petit LeBron James avec gros zoom sur visage. LeBron James. Et j'ai vu un mec l'utiliser d'une autre manière, attention. Je vous ai dit que j'ai vu cette vidéo utilisée dans un autre contexte, avec les affaires Mathias Pogba, Pogba, tout ça, machin, et les dossiers sur Mbappé. Ça se trouve, Bapard croyait parler avec Rose Bertram, alors que c'était Mathias Pogba derrière le téléphone, et il, possied, <rire> il possède un solide dossier de nul sur lui. Et par solide dossier, on en devine tous la nature. Bien. LeBron James. Les tweetos ils sont quand même bien marrants des fois. Bon et ben voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On rigole un petit peu tout ça machin. Mais on n'oublie pas quand même que ces footballeurs on les connaît pas. Ou en tout cas on les connaît que parce qu'ils montrent publiquement et parce qu'ils s'expriment dans la presse. C'est quand même relativement limité. Sans doute que IRL c'est une crème et un mec à des kilomètres de ce qu'il renvoie. Et même si j'ai pu critiquer certains de ses aspects, personnellement qu'il y qui allait Mbappé, j'ai toujours un, un côté assez positif envers lui. Et je l'aime beaucoup. Et j'espère qu'il nous mènera à la CDM. Merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine les amis. Peace